Vous avez déjà essayé de faire un petit tas de gaz, ou de liquide, ça marche pas hein. Sauf si vous faites une mousse, parce qu'une mousse en fait c'est du gaz, dans les bulles, et du liquide, autour des bulles. Là, ce tas de mousse tient parce que les bulles de gaz s'empilent les unes sur les autres et se maintiennent ensemble. Dans la mousse, ça s'organise comme ça. Les bulles de gaz sont séparées par des couches de liquide très fines, qu'on appelle film de savon, ou plus simplement film, et ces films se rejoignent par trois à des carrefours plus épais, qu'on appelle les ménisques. Et retenez bien ces mots, c'est très important pour plus tard Si on fabrique un film d'eau, il explose instantanément. Ici, on a ajouté des molécules particulières dans le liquide, des tensioactifs. Ils se mettent à la surface entre le liquide et le gaz et stabilisent les films. Magnifique, n'est-ce pas? Mais malgré tous les efforts des tensioactifs, une mousse est instable et finit par casser. Or, personne ne sait prédire exactement à quel moment. Et ça, pour un scientifique, c'est énervant. Voyez plutôt. Bonjour Isabelle, vous savez prédire la durée de la vie d'une mousse? Non, et ça m'énerve. On est où ici? On est à l'Institut de physique de Rennes, dans mon laboratoire. C'est un laboratoire qui dépend de l'Université de Rennes 1 et du CNRS. Vous venez de décrocher une subvention du Conseil Européen de la Recherche d'un million et demi d'euros pour répondre à cette question énervante. Alors tout de suite, une autre question, à quoi va servir l'argent La plus grosse part, ça va être pour salariés des doctorants et des post-doctorants. Euh, avec ces jeunes chercheurs et des collègues, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, on va former toute une équipe. Et euh, en fait, avec ce projet, on a cinq ans pour répondre à cette question. Comment est-ce que le liquide s'écoule entre les bulles quand on déforme une mousse Je pense que c'est une question qui est fondamentale pour comprendre la stabilité des mousses. Pour ça, il va falloir qu'on achète des caméras de pointe pour aller voir de très très près ce qui se passe dans une mousse. Waouh Ça vous énerve vraiment de ne pas savoir prédire la durée de vie d'une mousse Mais Oui, parce que... C'est une question qui a vraiment l'air simple, et pourtant, personne n'a encore été capable d'y apporter une réponse vraiment complète. Pour préparer le projet, une première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que le liquide se déplace quand un film de savon s'agrandit Imaginez que cet élastique vert, c'est un film de savon. Mes mains, ce sont les ménisques. Si je veux augmenter la surface de l'élastique, j'ai deux solutions. Soit je tire dessus, soit je fais sortir de l'élastique de mes mains. Pour une mousse, c'est pareil. Les actifs vont donner une élasticité au film de savon et je vais donc pouvoir tirer dessus. Mais les ménisques contiennent plein de solutions moussantes et donc je vais pouvoir extraire du film des ménisques quand on augmente la surface d'un film. Dans une mousse, si on voit que la position des ménisques, on ne peut pas savoir ce qui se passe pendant la déformation. On a besoin d'une mesure plus fine pour comprendre vraiment le déplacement du liquide. Ça, c'est le prototype d'un cadre qui va permettre de déformer des films. L'objectif, c'est de mesurer précisément deux choses. Le déplacement du liquide qui est contenu dans les films de savon et l'épaisseur de ces films. Pour mesurer les déplacements, on va utiliser des tensioactifs fluorescents pour faire les films. Puis, on envoie un rayon laser très fin sur le film pour détruire localement les molécules lumineuses sans détruire le film de savon. Ninja quoi Là où le laser sera passé, les molécules n'émettront plus de lumière fluorescente et on verra un point noir sur le film, comme tout à l'heure sur l'élastique. En filmant les déplacements de ces tâches, on pourra déterminer les vitesses d'écoulement à la surface des films. La classe Pour mesurer l'épaisseur, on utilise un très beau phénomène optique, les interférences qui produisent les couleurs des films de savon. Cette couleur, par exemple, est obtenue avec une épaisseur de 300 nanomètres. Pour ces bandes-là, il faut analyser plus finement la lumière pour les différencier. Et c'est là qu'il y a besoin d'une caméra particulière. On appelle ça une caméra spectrale. Et une fois que vous aurez bien tout observé, analysé, comparé, etc, vous pourrez répondre à la question énervante J'espère que oui. Et concrètement, à quoi ça va servir tout ça D'abord à comprendre, c'est déjà pas mal. Et puis les mousses, c'est utilisé partout. En cosmétique, en agroalimentaire, pour les produits ménagers, ça c'est ce que tout le monde connaît. C'est utilisé aussi en extraction minière et en extraction pétrolière et même par l'armée, parce que ça sert à atténuer l'onde de choc lors des explosions de déminage. Si on a bien compris les mécanismes fins à l'origine de la stabilité de la mousse et de sa tenue mécanique, ça devient beaucoup plus facile d'améliorer ses propriétés. Si on a un peu de chance, notre travail devrait permettre de travailler beaucoup plus facilement que par les méthodes d'essai et erreur qu'on utilise aujourd'hui pour améliorer une mousse. Merci Isabelle Je crois que je ne regarderai plus jamais les bulles de savon comme avant. Ah, ouais, ça commence à vous énerver vous aussi